Bonjour les amis je suis Serge Demoulin créateur de la SD Trading Academy depuis plus de 14 ans. Dans cette vidéo je vais vous expliquer deux choses 1. Ouvrir un compte sur la plateforme et le broker Tradovate, ouvrir un compte démo et 2. Qu'est-ce que coûtent les commissions chez ce broker Mais avant ça je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche ainsi vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. A tout de suite Alors ouvrir un compte sur la plateforme Tradovet. Donc Tradovet est à la fois une plateforme qui depuis quelques semaines est donc en français donc ils ont traduit euh, la plateforme en français donc ça c'est génial. C'est certainement la meilleure plateforme pour le moment, j'ai tradé pendant des années sur euh, MT4, euh, sur ProRealTime également et je peux vous dire qu'aujourd'hui Tradovet me donne vraiment toute satisfaction. Donc euh, vous pouvez ouvrir un compte démo qui est disponible pendant 14 jours mais ça c'est totalement gratuit. Il y a une astuce ensuite lorsque vous voulez euh, trader plus longtemps en compte démo pour vous habituer à la plateforme et à tous ces outils. Donc c'est de verser 250 dollars sur un compte réel. Donc vous ouvrez un compte réel chez eux et là vous pouvez trader autant que vous voulez sur le compte démo. Vous pouvez plusieurs fois dans la journée changer le capital donc qui va jusqu'à 50 000 dollars. Donc vous pouvez vraiment euh, vous amuser et, et tester à fond cette plateforme avant de passer en réel. Donc euh, c'est vraiment très très intéressant euh, comme plateforme, elle fonctionne très bien aussi bien sur euh, PC que sur euh, Mac. Donc moi je l'utilise sur Mac avec trois écrans donc c'est super, très fluide, très rapide. Et avec des outils, euh, bien sûr, euh, exceptionnels comme le Market Profile. Le market Profile qui, lui, est, est payant euh, chez d'autres brokers. Donc, euh, vraiment, euh, sur Tradovet, euh, vous avez tous les outils que vous voulez. Vous avez le carnet d'ordre, vous avez le footprint, le Market Profile, les bougies. Donc, c'est vraiment complet. Donc, c'est une plateforme que vous allez utiliser pour trader les futurs. Donc, on est vraiment sur le marché des professionnels. Et au niveau des commissions, une fois que vous passez en réel et eh bien euh, vous avez des commissions euh, très faibles et ensuite vous avez également la possibilité de réduire ces commissions comme vous pouvez le voir ici. Donc en payant 99 euros par mois vous avez euh, donc des commissions de 0,19 euh, donc en, en standard pour l'ouverture et pour la fermeture et vous pouvez également payer donc 199 par mois. Donc avec un paiement annuel donc 199 dollars et à ce moment-là vous n'avez pas de commission. Donc à vous de voir un petit peu ce que vous testez et vous verrez que c'est vraiment super intéressant. Ensuite bon si vous voulez vraiment apprendre bien toutes les possibilités de cette plateforme vous pouvez très bien. Donc vous ouvrez ici euh, sur un navigateur donc leur page tradovet.com et ensuite vous pouvez aller ici traduire en français. Et à ce moment-là donc vous pouvez lire euh, toutes les informations qui sont traduites automatiquement par euh, votre navigateur. Donc c'est vraiment très intéressant, euh, l'ouverture du compte se fait euh, très facilement. Vous pouvez ouvrir euh, en faisant un transfert bancaire ou euh, en faisant un paiement par carte bancaire. Vous avez vraiment euh, une société solide puisqu'elle a été rachetée euh, 150 millions il y a quelques mois. Donc, euh, j'en parlerai également. Donc, c'est une, une information euh, importante aussi parce qu'elle euh, a été rachetée par Ninja Trader, donc plateforme et euh, broker, euh, plateforme très connue. Et euh, donc, euh, vous pouvez également, si vous avez un compte chez Ninja Trader, vous pouvez également passer sur Tradovet. Mais ça, on pourra en parler dans une autre vidéo. Donc, très important, euh, donc, euh, les commissions très faibles chez ce broker. Et ensuite une plateforme vraiment géniale. Donc vous avez ici euh, toutes les informations donc euh, aperçu des contrats, contrats, plateforme, les fonctionnalités donc euh, également une application mobile j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc sur votre smartphone vous pouvez également voir euh, vos, vos trades en cours. Donc vous avez des indicateurs, euh, vous avez vraiment… Une plateforme hyper complète. Donc regardez mes vidéos qui concernent cette plateforme vous allez voir tout ce qu'on peut faire, avec quelle facilité vous pouvez configurer vos écrans. Vous pouvez euh, bien sûr placer sur plusieurs écrans ce qui n'est pas facile, ce qui n'est pas évident avec MT4 bien sûr puisque là on ne peut pas passer. Donc réellement je vous recommande cette plateforme. Je suis pas payé pour en faire la publicité. Euh, ils font même pas d'affiliation donc euh, je ne peux même pas être payé pour ça. Mais vraiment je vous recommande ça, euh, moi je l'utilise euh, là depuis plus d'un an et je suis enchanté de cette plateforme. Elle, je ne lui trouve aucun défaut euh, surtout depuis qu'elle est passée en français, il y a beaucoup de francophones qui vont être intéressés par ça. Donc je vous recommande de la tester. Donc je vous rappelle en compte démo vous avez un compte pendant 14 jours et si vous voulez avoir donc euh, pouvoir la tester plus longtemps. Vous mettez 250 dollars sur un compte réel et à ce moment-là vous pouvez l'utiliser aussi longtemps que vous voulez. Vous n'avez même pas de, de frais euh, comme font d'autres brokers si vous êtes inactif. Non, chez eux il euh, n'y a pas de limite pour ça donc euh, vous pouvez réellement l'utiliser autant que vous voulez en compte démo. Et même euh, vous pouvez euh, très bien si vous voulez encore utiliser momentanément une autre, une autre plateforme que vous connaissez et eh bien vous pouvez très bien avoir ce compte-là pour voir les indications du marché, voir l'évolution, utiliser bien sûr le market profile sur cette plateforme et à ce moment-là trader sur une autre plateforme. Mais je vous recommande réellement de passer euh, après en réel sur cette plateforme parce qu'elle elle vaut vraiment la peine. Vous allez voir dans mes autres vidéos concernant Tradovate tout ce qu'on peut faire avec cette plateforme. Voilà j'espère que vous appréciez euh, cette vidéo, que ça vous a appris peut-être à découvrir cette nouvelle euh, plateforme. Donc euh, vous pouvez également, chose importante, installer donc Tradovet sur votre PC ou votre Mac ou ouvrir une page web et travailler à partir euh, d'une page web c'est possible aussi. Donc vraiment ils ont songé à tout, euh, pour le moment c'est zéro défaut pour cette plateforme. Voilà j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo, à très bientôt. Donc si vous êtes satisfait de cette vidéo, ben mettez un pouce vers le haut, ça me fera plaisir, partagez-la. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt